Pour nos ambassadeurs, on est venu chercher du fromage chez des copains, chez Italgama, Sambreville, Auvelet. Ce sont des traiteurs italiens. Comme ça, on va vraiment leur faire goûter du fromage particulier pour tester la raclette Solis. C'est parti Vous l'avez vu, on est chez Italgama, Sambreville, à Auvelay. Paolo, son frère et sa soeur nous ont préparé un plateau pour nos ambassadeurs. On va le rencontrer, vous l'avez déjà vu lors d'une vidéo qu'on a tournée pour les trancheuses Magimix. Donc maintenant, il va nous amener le plateau et il va nous expliquer ce qu'il a mis dans les plateaux. C'est maintenant. Paolo, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu nous as amené là pour nos ambassadeurs Eh bien, c'est assez simple. Tout d'abord, c'est la période. Donc, c'est le plat incontournable pour passer de bons moments en famille. De un. De deux, la composition est assez simple. Donc, on peut manger facilement dans toute convivialité, et surtout, c'est très rapide. Donc ici, nous avons une, pro, une proposition de charcuterie diverses. On va proposer tout d'abord un jambon braisé aux fines herbes, de la pangetta que nous apportons directement nous-mêmes d'Italie, sans lactose, sans gluten, dans la région des Marques. Très belle région. Ouais. De la brazaola, c'est de la charcuterie de bœuf, salami piquant, salami non piquant, de la cope, et du jambon 28 mois d'affinage, un jambon de parme et évidemment le fromage avec quatre saveurs différentes, le premier c'est pepperonchine et donc légèrement piquant, moutarde et poivre noir, ceci c'est aux fines herbes et alors nous avons un nature affiné. donc voilà, pour les gens un peu plus... On varie les goûts en tout Voilà, un peu plus sur le suspense on va dire, voilà, on va essayer de goûter différentes saveurs du fromage du Val d'Aoste, qui est quand même une fromage, un fromage vraiment propre à cette région. C'est autre chose que d'aller chercher son fromage en, en grande surface, c'est pour ça que je voulais aussi faire ça, Faut dire, voilà, on va toujours par facilité chercher en grande surface le fromage, et on a des artisans près de chez nous qui se casse le dos à aller chercher à l'étranger et à proposer quelque chose de différent. Donc justement, c'est ça l'idée de proposer quelque chose de différent. On attendra l'avis des ambassadeurs. Hein. Ben j'espère, de en bon. tout cas, voilà, je n'ai rien que les grandes sereines, bien au contraire qu'ici oui, oui. je peux parler en mal d'eux. Mais voilà, il y a quand même une saveur et une fraîcheur. C'est coupé, voilà, c'est différent. Bon, après, encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait que je n'ai rien contre la concurrence. Mais la saveur des fromages ce sont des meules qu'on coupe ici, qui est coupée minute. Voilà, et puis ce sont des producteurs locaux, et en même temps là, on sent quand même que le travail a été fait de manière artisanale et avec beaucoup de concentration. Ce n'est pas vraiment une ligne de grande distribution, donc ça, ça se sent. Et puis euh, voilà, la, la charcuterie a une très très belle couleur, et, et on le sent évidemment au goût. Je suis de retour du traiteur italien avec un magnifique plateau de fromage. Bonjour à toutes et tous. Thomas de chez Diffytec avec nos ambassadeurs Laurent, Luan et Anneline qui sont ici avec nous. On va tester un produit que tout le monde a envie de tester. Qu'on a tous chez nous normalement. Oui. Enfin, le produit est l'excuse. <rire> oui. <rire> Parce que quelque part on veut juste on veut manger. Juste on a <rire> <ces pieds -là. rire> voilà. La petite incursion avant qu'on commence à à se partager un peu nos avis, etc., nos beaux trucs et astuces. On a été chercher le fromage chez un fromager, chez un traiteur italien spécialisé, pour une raison bien simple, c'est que voilà, vous trouvez tous du fromage en grande surface, je sais que c'est plus facile, voilà. mais j'avais envie quand même de montrer un peu des choses, qui, des, des indépendants de, du coin qui, qui font des choses différentes, et donc maintenant on va goûter, pour nous dire aussi s'il si y a vraiment une différence de goût. On va donc on va, on va tester ça et on va pouvoir partager son expérience, parce que là, maintenant, moi j'ai faim. <rire> oui, il donc, est l'heure. Il, il est l'heure. On tourne vraiment sur l'heure de manger. Donc, eh ben, anne avant qu'on donne un peu son avis sur le produit, déballe. Déjà, le plateau est très bien présenté. Ah, C'est beau, hein. super est beau. bien. Il donne envie. Ah, et franchement, tu mets ça à table. Ah super. Même moi aussi, quand Vous je fais une raclette, de... je vais toujours chez un traiteur. <rire> euh, je vais toujours chez un fromager, pardon. Alors faites bien un focus sur Anneline parce que là, là, là <rire> il vient un moment. Déjà enlever le plastique, c'est alors les plastiques de charcuterie et de fromage, c'est la totale. Hein, c'est Une grande émotion. <rire> un premier avis, parce que vous l'avez déjà tous utilisé Oui. Oui, oui. ok. <rire> euh, premier avis rapide, en un mot, est-ce qu'on peut demander ça Anneline Convivialité, parce qu'il y en a pour tous les goûts en fait. Ok, Loane. Multifonction, parce que c'est trois en un, cinq en un, on ne on voit, on voit pas mais il y a une crêpière en dessous. Oui, oui, le, le gourmet, on appelle ça le gourmet. Ah, la, la et très pratique, oui, oui. le gourmet. On peut faire des crêpes. Très pratique, comme elles disent toutes les deux, très convivial, très pratique. On s'est mangé à 8 et ça, c'est bien. C'est, on invite des amis qui ont des enfants. On est à 8 tout le monde peut participer en même temps. Ouais. On ne doit pas à chaque fois les papas attendre que les enfants aient terminé pour recommencer mm. à manger. On y va On partage tout ça Allez. Et Avec les mains, on pas. prend des pinces. On va quand même prendre des pinces. Hein. Ouais. Ça va quand même être plus joli. Je te donne ça. Je vais prendre ma fourchette. Alors, on le voit pas, mais le plateau en inox. <rire> ah, très pratique. Non, le plateau en inox. <rire> Alors, on m'a expliqué euh, à quoi il servait. Parce que moi, je pensais, ah, c'est génial, ce plateau en inox, c'est pour protéger ma table de la chaleur. Oh, ils ont bien pensé. Mais en fait, non. Ce n'est pas ça l'utilité du, <rire> du plateau tout. en inox. Parce que donc les, les pieds, oui, les pieds. Là, c'est froid. Donc ça, c'est bouillant. Oui, ici, tout s'adapte. En fait, le plateau en inox, c'est pour mettre votre petit euh, caclon après qu'on l'ait utilisé en dessous. Donc j'ai je... Merci ça, beaucoup, Laurent. on ne salit pas la table et ça prend beaucoup moins de place. Parce que normalement, on s'est tous fait engueuler par la, la dame ou, le, ou les, les personnes qui reçoivent chez eux. Quand vous avez terminé et que vous mettez votre lacon plein de fromage au-dessus... Et que ça commence à fumer à mort. Moi, je me suis toujours fait engueuler que le truc. Et que ça Moi, je le remettais en dessous, mais en effet, quand il y a des restes, ça crame. Voilà. Ou bien, sur ma table, j'ai toujours une petite assiette, mais du coup, ça prend de la ça place. De la place. Oui. On met son claquelon à côté. Donc maintenant, je sais, euh, merci beaucoup, c'est pour mettre en dessous. On partage. et Je mets en même temps cuire du poulet. Particulièrement, on a mis le poulet sous vide. Oh là là oh. Je ne m'attendais pas à cette chose-là <rire> <rire> pour la conservation. Bon, c'est parti comment... Allez, c'est Elle où la pince Je vais juste... <rire> Et comme disait Thomas, c'est très pratique parce qu'au-dessus, on sait faire aussi grillade en même temps pour ceux qui, éventuellement, si vous avez des convives qui n'aiment pas le fromage nice. du tout, vous avez la possibilité ouais, au-dessus de soit euh, leur faire griller un petit morceau ouais, de bah, viande non? comme va faire Thomas ou des petits légumes, à Oui, tout à fait. Ah, okay. tout à fait. Je trouve un peu, un, peu de poulet, un peu de poulet grillé, on peut mettre des œufs dessus. Euh... Moi, j'aime bien les crêpes salées en fait. Ah, on fait des crêpes salées, je trouve ça extrêmement bon. Et... Euh... Et on peut vraiment bien s'amuser. J'ai très, très ça. envie de vous montrer l'arrière de la tout. caméra pour montrer les gens qui attendent impatiemment de pouvoir venir y goûter. Et je pense qu'on pourrait demander à la famille Salvi, qu'il y, y, y en a deux sur quatre qui sont en plus là, donc de venir quand même on a et goûter avec nous, s'il vous plaît. Après, Comme hein. ça, vous pouvez venir faire Désolé. votre... Euh, Désolée, je pas tes doigts. Hein. Votre petite... C'était euh... pas un plateau pour deux <rire> Un plateau pour une <rire> <rire> Ouf J'espère qu'on entend assez bien le bruit. Bonjour les filles. Donc vous faites beaucoup de raclette que... à la maison Beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez des trucs que vous faites chez Lachelo des, des, des impératifs de la raclette Des choses où une raclette sans pommes de terre Impossible, une raclette sans... Il y a des choses que vous avez, des trucs de famille comme ça Des réflexes Moi, des champignons. Automatiquement, des champignons Il y a toujours des champignons. Euh, des champignons, des champignons. Des champignons. Et euh, toujours un peu de légumes au-dessus qu'on fait griller. Ok, donc voilà. Euh, voilà. moi c'est les poivrons là. On met les poivrons, etc. Tiens, surtout aussi. Attends. moi je vais juste prendre un, un petit mais morceau là, de fromage. Merci beaucoup. Voilà, comme ça vous non. avez vous déjà rencontré la famille Salvi, mais voilà. Ça chauffe déjà bien. Il en manque un, Il en manque ouais. qui n'est hein. pas là aujourd'hui. On va reprendre ça. Des... Ça donne envie non, en tout cas. Choses, oui. C'est.. On va faire les. Voilà. Voilà. Alors la particularité de cette raclette, c'est qu'il y a deux résistances. Donc là, là vous avez bien oui, enclenché les deux avant de commencer Oui, oui, oui. Ok. Alors ceux qui l'ont déjà utilisé, un point positif et un point négatif. Vas-y, vas-y. Vas Il y a un point négatif, je ne sais pas encore. Je t'en prie. Alors moi, le point négatif, c'est... Euh... La, le, la partie en inox en bas, on voit ici, là, là, oui. là, là euh, elle ne se lève pas très bien. Ça et euh, bah, Je ne sais pas, c'est peut-être la matière qui fait du ça, temps. mais les taches ne partent pas. Non. Mais pas du, tout. pas du tout. On a beau frotter, en fait, c'est le système, parce que comme on fait un 5 en 1, mmh. on a le caclon qui souvent, parfois, se met au-dessus, se mmh. remet en dessous, et donc il y a parfois des petites, tasses, des petites traces de, de graisse qui viennent se cuire en dessous, et ça ne part pas. Donc il faudrait trouver cette petite solution... Pour euh, arriver à faire partir ces petits défauts, et euh, ces Et on n'ose pas, pas frotter. Parce que ça pas raye, frotter. tu vois, voilà. avec le côté abrasif du truc, oui. donc euh, voilà. Et toi, as Alors, moi, j'ai une euh, griffe sur euh, la partie euh, plancha oui. et je me demande si ce n'est pas à cause de ça. Le thermoplastique qui aurait griffé ça je, je pense, parce qu'on a fait hyper attention, on a utilisé cette petite palette-là pour retourner les, les oui. légumes qu'on avait mis. Et au lavage, on s'est rendu compte qu'il y avait une griffe. Donc euh, voilà, c'est très pointu. Hein, c'est vrai qu'ils oui. l'ont fait très très pointu. Donc ça m'étonne pas. Oui, hein, voilà. ah, bon appétit. Allez, bon appétit. <rire> ça a du bon. Hein. C'est bon. Euh, première impression de charcuterie fromage. Qu'est-ce que vous en pensez Excellente. Mais rien à voir avec le commercial parce qu'il est beaucoup moins élastique. Il dure six mois. Il reste vraiment onctueux. Et, euh, Et les charcuteries bon, sont très bonnes. Oui. Rien ne vaut les petits producteurs locaux. Mmh. Vous savez qu'il est bon. On met bien la croûte hein, du fromage, vous mettez toute la croûte, vous ne coupez pas les croûtes. Hein. Non. non. C'est ça qui donne le goût normalement. Ça donne hein, un petit goût bon. en plus. C'est très très bon. J'en ai <rire> c'est vraiment très bon. Alors, euh, question mmh. prix évidemment, non, prix. parce que le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, c'est un, un ressenti. Vous avez une raclette euh, d'une autre marque qui s'appelle Tefal hein, qui est hyper connue. Vous avez des domos, etc. Là, on est du simple au double, voire au triple. Au triple. Est-ce que ça vaut son prix Voilà. C'est une raclette, je pense. C'est une raclette. C'est un avis, je pense, que les gens veulent avoir, en tout cas, avoir votre avis. Ça reste un beau prix pour cet appareil-là. Mais quand on sait qu'il sait faire 5 euh, appareils, donc on a la... La pierrade, si vous achetez une pierrade, ben vous, vous savez le faire aussi. Vous avez la raclette, vous avez le gourmet avec les petites casseroles, euh, qui est vendu aussi chez Tefal euh, mm -hmm. en accessoires aussi. Donc si on calcule l'ensemble, oui, son prix n'est pas donné, mais au moins on a un seul appareil pour faire les, les quatre ou les 5 recettes. Euh, bon. voilà. Donc voilà, le prix ouais. est, et pour toi, Anne-Line, ouais. le prix serait correct euh, oui, parce qu'il est grand. Alors, euh, on, on a souvent des, des grilles de pierre qui sont beaucoup plus petites. Hein. Euh, et comme Laurent l'a dit, comme il y, a, il y a plusieurs fonctions, je, je pense que le, le prix les vaut. Ce qui est très bien en plus sur, la grille, sur les grillades, que j'en ai une également, les bords sont un peu remontés. Euh, donc, ça, le liquide ne coule pas coule moins, mm -hmm. ça garde un peu plus euh, le, le gras, je dirais. Et alors, euh, j'avais pas de crêpe. Ça garde pières. le gras. Je, je pense qu'il faut garder cette phrase. Oui, ça, ça garde le, ça gras. Garde le gras. Ça garde le, bien le gras. Parce que le, le gras, c'est du goût. Donc, euh... <rire> Et alors, euh, je voulais acheter une crêpière parce que pour les enfants, une crêpe partie, c'est super. Euh, bah, là, je ne dois même pas le faire. Donc, je pense que tous les ustensiles, non, ça, ça, ça le vaut. Et c'est vraiment du matériel vraiment solide. C'est pas pour jeter des fleurs, mais euh, le pied là, euh, il... Il est chaud, mais ça va, je ne me brûle pas. Euh, la, la fameuse plaque en inox, euh, Très super. Pratique. Et euh, on voit que c'est de la qualité. quoi. Oui. Alors, moi, je suis une pro-raclette, hein, je pense qu'on l'a compris. <rire> euh, donc, le fromage me suffit. Donc, le fromage, moi, les indispensables, c'est fromage, tomates, pommes de terre, l'art petit-déjeuner. Que je mets tout, dans, je mets tout dans, dans la palette. Donc, le reste, c'est accessoire pour moi, mais c'est vrai que quand on aime bien recevoir. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Donc mm -hmm. oui, le prix, les vaut rien que pour ça. Euh, Est-ce que le fait qu'il y ait deux résistances ça a, son a vraiment changé Est-ce que vous avez vraiment vu une différence réelle Parce qu'il y a une résistance au bas qui fait également petit four. Est-ce que vous avez vraiment vu une différence Nous, on a testé les, les pizzas. Donc pour les pizzas, c'est top. Oui, franchement, oui. Donc oui, pour ça. Après, pour le fromage, je ne sais pas s'il y a une réelle différence. Mais en tout cas, pour les petites pizzas, euh, c'était vraiment ça sympa. Tu l'as fait là-dedans euh, non, non, ici. Il y a un point que vous, a, oh, que vous avez soulevé, et j'aimerais aussi l'avis d'Anneline euh, <rire> euh, et, et, de, et de Louane, le rangement. Apparemment, ça a été quand même un point, euh, un, un petit point né, négatif. Mais, alors, le rangement, euh, j'ai viré les, les polystyrènes. Mm -hmm. Parce que c'est un peu quand même pour les faire re-rentrer dedans. C'est l'idéal de ranger avec le polystyrène parce qu'il que, est bien calé. Mais il, autant c'était facile d'enlever, de autant pour le remettre, c'est pas évident. Donc maintenant, les polystyrènes ouais. je les ai virés et je range juste dans la boîte. Alors du coup, parfois, c'est difficile de faire rentrer tous les cathlons. Ça ne referme plus euh, correctement parce qu'à l'achat, euh, les cathlons sont, euh, sont dans les trous, ils sont bien mis, mais après, pour les remettre... Oui. Euh... Nous, mais nous avons acheté une, une boîte euh, de rangement, une simple boîte en... En plastique, en PVC, dans lequel on range tout et au moins on ne prend pas la poussière et les caclons ne, ne s'abîment pas et ne s'entrechoquent pas, tout simplement. Et toi Anne-Line Alors moi les boîtes en général je ne les garde pas, ici je l'ai quand même gardé pour le transport parce que ben, la semaine oui. passée on l'a transporté justement donc pour essayer qu'elle voilà, qu ne s'abîme pas, mais oh, sinon à la maison elle a son étagère dans l'armoire. <rire> Donc c'est euh, l'étagère à raclette. À côté de la bibliothèque. C'est vraiment, a... a... vraiment ça. On a, on, a la, on a la raclette. Eh bien, je pense que sur cette vidéo, on a parlé d'un maximum de choses. Peut-être qu'on en refera. On verra un peu le, le ressenti de tout le monde. Alors maintenant qu'on est tous en ligne, on va faire le fameux vote pour 5. Sur 5, on va voir un peu ce qu'on en pense. Une cote sur 5 pour cet appareil électroménager en toute transparence. Je dirais entre 3,5 et 4. Parfait. Maman, alors, parce que est que c'est là Moi, je mettrais plutôt un 4,5, oui. 4,5. Anne-Ligne okay. Alors, euh, du fait de la griffe, je mettrais 3,5 sur 5. Donc, à voir aussi avec le temps, parce que elle, elle est griffée après une utilisation. Donc, j'attends de voir. Mmh. Mais pour l'instant, c'est 3,5. Moi, je ferais un 4, parce que, comme je suis assez maniaque, que je pas à faire partir mes petites tâches, là, ça, ça m'obsède un peu. <rire> Et moi aussi, je mettrais 4 pour la boîte de rangement, le système de chauffe extérieur qui est un peu moins euh, pratique euh, le mieux. Donc, 1 euh, 4 aussi. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir cuisiner, de pouvoir partager nos avis ensemble. Retrouvez-les, la famille, la famille Salvi, euh, Luenco, Luan et anne Link Cuisine sur les réseaux sociaux, et également Facebook, Instagram, Pinterest euh, et YouTube sur notre chaîne. Évidemment, abonnez vous, laissez des commentaires. N'oubliez pas qu'il y a un groupe Info, consent, électro et cuisine, Tech pour partager également votre avis si vous avez testé. Abonnez-vous, suivez-nous. À très bientôt pour d'autres vidéos avec nos ambassadeurs. Ciao A bientôt Bye bye